Comment est-ce que nous pouvons utiliser Business Manager? Alors, c'est quoi Business Manager? Business Manager sert des guichets unique pour les annonceurs, les agences, les éditeurs et les partenaires marketing Facebook pour gérer leurs actifs et partager facilement l'accès aux actifs au sein de leur équipe et avec des partenaires externes. Durant cette leçon, nous allons voir trois grandes parties. Premièrement, l'introduction. Nous allons introduire Business Manager. Et puis, deuxièmement, comment configurer Business Manager. Et puis, troisièmement, les rôles de Business Manager, qui est aussi appelé directeur commercial. Introduction, leçon numéro 1, Business Manager. L'outil Business Manager permet aux agences et aux annonceurs de gérer de manière centralisée différents niveaux d'autorisation pour le membre de l'équipe travaillant sur des comptes fiduciaires ou de pages. Exemple. Nous allons voir 1. Les chefs d'entreprise. 2. Les lignes de crédit. 3. Les pages principales. 4. Administrateurs initial et administrateurs de soutien. 5. Compte et pages publicitaire, 6 employés. Donc 1, chef d'entreprise. 2, ligne de crédit. 3, page principale. 4, les administrateurs initials ou initiaux et administrateurs de soutien. 5, compte et pages publicitaire. 6, les employés. Nous devons prendre en note que Business Manager est un outil pour tous, c'est-à-dire pour les petites et grandes entreprises. Donc, les petites et grandes entreprises utilisent Business Manager pour rester organisées en rassemblant tous les actifs et informations commerciaux en un seul endroit. Lorsque vous disposez d'un centre d'affaires central tel que Business Manager, votre entreprise conserve les contrôles, de vos actifs Facebook et gère en toute sécurité l'accès des utilisateurs aux bonnes personnes et aux bonnes lignes de crédit. Cette leçon, vous devez savoir que cette leçon va vous aider pour obtenir une compréhension des bases des business managers et comment l'utiliser. Alors, les business managers, qui devrait utiliser un business manager, autrement dit directeur commercial Un, nous avons si vous avez une entreprise qui dispose d'une équipe de marketing, exemple, vous avez plus d'une personne travaillant sur les marketing de votre entreprise et plus d'une personne gérant votre présence commerciale actuelle sur Facebook ou Instagram. Deux, si vous gérez des actifs, exemple, vous gérez plusieurs actifs Facebook ou Instagram tels que des pages Facebook, de comptes publicitaires ou de publications. 3. Vous devez contrôler, lorsque vous devez contrôler l'accès et les autorisations. Exemple, vous voulez que votre entreprise maintienne la surveillance et la, et la juridiction sur les actifs de votre entreprise au lieu de répartir la propriété entre les personnes qui travaillent pour votre entreprise. Donc, vous utilisez un tiers comme, comme une agence ou un fournisseur. Dans les cas, vous travaillez avec des fournisseurs pour vous aider à créer, exécuter ou gérer vos pages ou vos annonces. Mais vous souhaitez que votre entreprise conserve la propriété de vos actifs commerciaux, tels que les pages ou les pixels. Quatrième point, vous pouvez utiliser « Business Manager ». Lorsque vous, vous, vous, vous voulez contrôler l'accès et les autorisations. Exemple, vous voulez, que votre vous voulez que votre entreprise maintienne la surveillance et la juridiction sur les actifs de votre entreprise au lieu de répartir la propriété entre les personnes qui travaillent pour votre entreprise. Et un dernier point, vous pouvez utiliser « Business Manager » lorsque vous devez assurer la sécurité de votre entreprise tel que Business Manager propose des outils de sécurité robustes via Security Center pour mieux garantir que vous pouvez protéger les contrôles de vos actifs. Business Manager est aussi important pour les partenaires et les agences. Dans quel degré les partenaires comme les fournisseurs et les agences ne doivent généralement pas créer des comptes Business Manager pour conserver toutes leurs pages clients et comptes publicitaires. Car cela peut rendre très difficile pour un client de retrouver l'accès à ces pages et comptes publicitaires s'il change d'agence. Donc pour les cas d'agence, il est préférable de ne pas créer pour leurs clients des comptes Business Manager. Dans ces cas, vous pouvez aussi demander l'accès aux pages et aux comptes publicitaires sur lesquels vous souhaitez travailler. Les rôles de pages sont traités dans le module rôle de page. Nous allons voir le module rôle de page où nous allons parler en long et en large de cela. Facebook recommande cependant aux clients d'une agence de créer chacun leur propre business manager puis d'inviter les personnes de l'agence à travailler sur des pages ou des comptes spécifiques. Alors, cette introduction se termine par un petit quiz, un knowledge check comme on dit en anglais, c'est-à-dire une vérification des connaissances, où on pose la question de savoir quel est, qui crée un compte business manager. Alors, je vous donne quelques secondes pour que vous puissiez répondre, et puis nous allons répondre la bonne question. à La bonne réponse. Est-ce l'administrateur d'entreprise est-ce l'administrateur de la page Est-ce l'administrateur des comptes publicitaires Ou c'est l'analyste qui crée Alors, à vous les claviers. Eh oui, nous avons fait cet exercice ensemble congratulations, félicitations à vous si vous avez trouvé business admin bien évidemment la réponse est business admin pourquoi? parce que business manager est contrôlé par business admin parce que business manager c'est comme les directeurs commerciaux donc ça prend l'administrateur commercial pour créer le business manager alors la suite à la prochaine leçon où nous allons voir la deuxième partie intitulée « Comment configurer Business Manager ».